tout à monde, on se trouve pour un nouvel épisode, on est sur Railway Empire, on continue notre partie en Californie avec les chercheurs d'or, dans le dernier épisode on avait validé le chargement d'or, maintenant euh, on a un truc un peu nettement plus compliqué qui est de monter drastiquement la population de Carlson City, de nos villes en général pour avoir la possibilité d'écouler de l'alcool. Et de nos villes en général encore. San Francisco et Los Angeles, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas considéré comme une liaison express. Alors qu'il y a un seul train sur la voie qui doit pas être dérangé, franchement. Il a même sa station ici pour se garer tout seul. Euh, je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi. Et il rapporte de temps en temps beaucoup, de temps en temps nettement moins. Bref. Je vais le laisser et peut-être qu'un jour ça le débloquera tout seul pour une raison que je ne comprendrai pas. Euh, on avait également à la fin du dernier épisode connecté euh, le tissu à Sacramento, train de musée. Hop, allons-y. Et maintenant on a besoin de légumes, super, et de, de lait que j'irais bien connecter à cet entrepôt, anthropo... un des deux, je sais pas lequel. De toute façon les deux pointent vers. celui-là il pointe vers les deux. Celui-là il pointe pas vers les deux pour l'instant. Avec San Francisco grandisse un peu. Après, ils n'ont pas besoin de lait. Les... Donc euh, l'utilité se discute. Ah, voilà un peu de tissu pour San Francisco. En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il me faut une petite gare. Et que il faut que je tente d'avoir le moins d'obstacles possible. Là on est très en hauteur là nettement moins donc je me dis je pourrais même me connecter comme ça c'est un poil étrange mais je me demande si c'est pas le meilleur euh... truc la meilleure option Alors, euh, toi tu sautes On pas mal comme ça il bon, y a 12 sur la fin du trajet On va dire que c'est pas grave De toute façon, la porte est dans le bon sens Euh, non Pas dans le bon sens Bon, c'est très grave Ça coûte vraiment pas cher On la fait de l'anagressement En bon. Ah oui, et puis c'est un entrepôt qui a la bonne taille aussi. C'est important. Euh... Toc, toc, toc, toc. Dans l'autre, il faudrait, faudrait que je l'agrandisse pour pouvoir stocker du lait. On ajoute une locomotive. Et roule ma poule. Pour San Francisco, ça va être très chouette. Pas de mauvais état. Ah, à l'entrepôt. On va construire un bâtiment de maintenance. D'ailleurs, je pourrais en faire n'importe où. Ok. Alors, est-ce que ici, on a bien... Hop, c'est pas le bon. C'est le bon. On a bien plein de légumes. Nickel. Légumes qui vont permettre à la ville de s'agrandir. Cette ligne-là, pour pouvoir transporter du lait, il faut définitivement que je la double. Voilà, le pont coûte nettement moins cher parce que c'est des voies parallèles. On va imposer un sens de circulation. Et je me dis que pour l'instant, juste deux trains sur la voie ça sera suffisant. Mauvais état, mince. Ah, c'est toujours le même. Là, il part plein. On manque de bétail aussi. Ouais, je suis plutôt content de ma connexion par là. Après, il va falloir que je vienne brancher Carlan City. Car. Car, Car On va l'appeler CC, sinon. Carson City. Ça roule, cette voie-là. Ouais, c'est pas une entrée rentable, mais j'ai besoin de faire grandir la ville. Et Ridmanor Carson City, elle rapporte quasiment rien. S'ils ont de l'or à écouler... Et ils vend... il prendraient bien de la viande. Euh... Matériaux fonctionnels, je m'en doutais. Je l'avais oublié. Et si c'est connecté, il y en a même une là. Et s'il n'y en a pas Hop. Body, est-ce qu'elle grandit un peu avec sa viande Pour l'instant, on est très les gens sont très satisfaits. Alors, on va établir notre tunnel qui va connecter. Carson City à Sacramento et à San Francisco. On va le faire en plusieurs étapes, on va commencer par faire un truc comme ça, ça coûte moins cher, en même temps ça va augmenter le dénivelé potentiellement drastiquement Allez, Hop. Après, je vais le doubler pour faire un gros flux tout de suite, quitte à avoir le tunnel autant qu'il serve beaucoup. On va le faire passer au-dessus par là. Et à Sacramento, je ferai bien une petite gare exprès. Très cher en pont ou très cher en tunnel. Oh. Temps de niveler. aïe, aïe, aïe, ça pique. Je peux tenter de déplacer un peu la gare. Sachant que... Sachant que Carson City va avoir de l'or affilé à San Francisco. San Francisco... Et Sacramento, il va avoir des gens à amener à Carson City. Qu'est-ce que Carson City aurait à amener à Sacramento Pas grand chose. Si ce n'est de la bière. Mais il y a déjà Saka qui doit fournir une quantité importante. Ah, avec beaucoup de valises aussi. Ouais, ils saturent en bière, ils en ont pas besoin. Donc j'ai peut-être pas tellement besoin. Si, j'ai besoin de les connecter pour le flux de passagers peut-être. Bref. Euh, si je tentais de les connecter juste comme ça qu'est-ce que ça donnerait en longeant si possible les voies si ça ferait un gros pont bien cher par rapport au tunnel ça coûte pas excessivement cher et dans la mesure où je peux le doubler ça me paraît pas être une dépense euh, trop importante de toute façon faut que je fasse du pont. On peut réduire le coût. En augmentant le dénivelé. 17%, c'est beaucoup. Alors que là, on est à du 9%, 10%. Oh Pourquoi Ah, parce que le gros du dénivelé, il se fait là. Ok. On est toujours sur du 9%, 12%. je pense qu'on va rester comme ça ok attendons un peu d'avoir plus de sous après je dédoublerai la voie et on mettra peut-être 5 trains en fonction sur cette ligne Ah, Sacramento, il pourrait faire du tissu à Carlson City. Carlson City n'en a pas encore besoin. Ça monte pas mal. Ah, body niveau plus élevé. Super. Ils sont bien satisfaits depuis qu'ils sont connectés avec Los Angeles. Et Los Angeles, ils sont moyennement satisfaits. Parce qu'ils n'ont pas de blé. Ni de bois. Malheureusement, j'en ai pas vraiment proximité à leur apporter. Bon. Pour l'instant, il faut surtout que je fasse grandir Carlson. Et le reste, on verra. Euh... Et puis, il faut que je fasse grandir Devil en général pour euh, lancer ma prod d'alcool. Ça, j'aimerais je... bien que ça se fasse. Peut-être qu'il me faut juste un train plus rapide. Genre celui-là, 75, c'est pas mal. En vitesse... Euh... L'autre il était à 60, c'est pas mal. Université ça va se faire si la ville grossit. Et 8 villes ça va être un peu compliqué à mon avis. Alors, la voie c'est bon. Le duplicage de la voie. Ça voudrait dire qu'on va rester le plus tranquille possible. Sur cette euh, voie de la gare, et après, tac, tac, ça coûte 300. Ça doit être le prix de faire la voie classique. Et puis voilà, euh, on accélère un peu. j'ai encore euh, des intérêts à payer Ah, ça me fait penser que je pourrais juste prendre un emprunt et on n'en parle plus ça se trouve que je peux prendre un emprunt qui rembourse l'autre et qui me permet de ouais c'est ça Choc. hop c'est bâti ensuite celle-là ils ont une tour d'assemblage et maintenant il me reste plus qu'à mettre des trains qui vont faire on va les mettre dans ce sens là et je pense que là un train mixte serait assez adapté euh, non un train de marchandises plutôt avec un peu de traction pour arriver à passer le dénivelé quand même un peu important par là Bon, c'est pas mal, ça roule. Euh, deuxième. En plus, San Francisco va pouvoir écouler ses quantités de viande importantes. Troisième, allons-y. Maintenant, c'est les passagers qui ont complété. Innovation. J'achète d'autres trucs avant. Entretien des, tiens, des trains. Puissance des locomotives. Ça va être utile. Et un quatrième. Là déjà, on va être pas mal. J'en ai deux que j'ai lancé un poil près. Ils vont s'attendre à l'autre. Le deuxième va attendre le premier, surtout. C'est pas très très grave. Ah, ça c'est une ligne express. Ça c'est toujours pas une ligne express. Oh J'ai un. Oh! Qu'est-ce qui me permet, lui? Réduit les coûts de travaux de tous les bâtiments. Les coûts de travaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Il réduit les coûts de tout ce que je veux construire? Yeah! Ok! J'aurais dû l'acheter depuis longtemps. Alors. Pas intérêt à les connecter aux légumes pour l'instant. J'ai avec la viande... Alors, ah, il leur faudrait du tissu quand même. On va... Qu'est-ce que je vais faire exactement On va partager cette voie et la connecter ici. Ça frotte, ça frotte. Hop. Et on va rajouter une... Hop, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Petite intersection. Hop, on va s'assurer que le sens est bien respecté. Ici, on va leur dire qu'ils peuvent se mettre en pause à cet endroit-là. Oh, il y a un oiseau qui est passé. Euh, et ici, ces messieurs... On va s'arrêter là, ils vont s'arrêter à la tour. Ces messieurs, ces trains plutôt. Et on va faire un nouveau train qui va faire Sacramento-Carlson City en essayant de monter si possible du tissu. Avec euh, une locomotive. Alors, du mixed. Ah, il n'y a pas de tissu, ok. Il ne devrait pas trop gêner le train de marchandises, tant qu'il y en a qu'un sur la voie. Il ne devrait pas trop gêner les autres non plus. Et il devrait permettre d'amener un peu de tissu à Cardian City pour euh, continuer de booster la ville, tout simplement. Ah, la ville a grandi encore bâtiment. Euh... En même temps, elle est un peu au centre de tout mon réseau ferroviaire. qu'elle bénéficie de plein de choses. Je pourrais faire un bâtiment pour... Euh... Ah non, c'est for... pas une usine encore. J'ai pas plein, plein, plein de choix. Euh, J'ai beaucoup de sous. Il serait peut-être temps de rajouter des trucs. Est-ce que je suis en mode rapide Non. Ok, c'est juste maintenant je gagne beaucoup de sous. Alors, je... Je ne sais pas si dupliquer la ligne Body Los Angeles serait utile. Pas tellement. En revanche, Los Angeles grandit pas. Elle grandit pas. Ça m'embête. Je pourrais les connecter au blé de Campbell Ferme. Je vois pas tellement d'autres solutions miracles. Alors, comment on va s'en sortir Je faire un truc comme ça, une grande section commune. En même temps, c'est pas comme s'il y avait un grand trafic de train. Donc, ça, je vais pas te le permettre. Ou alors, ou alors, voilà. On va faire ça. Voilà, plus sérieusement. Et réduire la grande section commune autant que possible. Voilà. Voilà, sinon... Ah, j'ai un bonus de connexion pour Yuma. On va le faire. Désolé Yuma, c'est vraiment mal placé. Finalement, je ne vous connecte pas. Campbell ferme Los Angeles en chargeant en priorité du maïs. Non, c'est l'inverse. Je ne sais pas si je vais interdire le maïs. mais Avec une belle loco qui va partir pour être de blé et roule ma poule chasta niveau plus élevé oh yes ils ont fait une série génial j'aurais pas pu rêver de mieux maintenant j'ai suffisamment de sous pour commencer à acheter des bâtiments si besoin alors carson city il faut vraiment que je monte alcool j'ai pas commencé euh, je pourrais les connecter à du bois C'est Petit plus. Là. Euh, on va faire grandir la gare. J'ai des sous. Autant qu'ils servent. On va virer cette entête. C'est vous là. Le raccorder là. Hop. Petit bout de tunnel, si on peut l'éviter, on l'évite. Ah, des signaux. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Désolé, il y a un peu de bruit chez moi. Alors, Carlson City... C'est parti. Alimentons-les en bois. Ils sont déjà très satisfaits. Il leur manque du tissu. Après, il leur manquera du lait. Des légumes et des fruits. Le, le problème d'avoir à connecter le lait à cet entrepôt, c'est que ça va être la galère pour aller le connecter à Carlson City. Mais ils auraient besoin de sucre et de lait. Donc ça fait une raison de les connecter. si possible j'aimerais juste les alimenter en légumes on dit que c'est bon je pourrais faire un tailleur et réclamer la marchandise de Sacramento et pour en distribuer où après ça je ne sais pas trop ou alors je commence tout de suite à faire une distillerie mais ils sont mal placés par rapport à d'autres ils sont loin du sucre et un peu loin des fruits. Ils sont pas reliés à Sachta, Sach alors qu'ils pourraient. Attends, si je fais une distillerie je peux tout de suite les connecter à l'entrepôt 1 et 2. <rire> euh... Toc toc toc Ce serait quand même tellement plus pratique Que ce soit Sacramento qui le fasse il n'y a que Sacramento Qui a besoin d'alcool pour l'instant Sacramento ou San Francisco d'ailleurs San Francisco je suis déçu Il monte pas très vite il faudrait du bois ou du blé il pourrait piquer dans dans le blé de quelqu'un red manor il pourrait se connecter ici et aller alimenter sacramento et san francisco ça permettrait de faire monter san francisco deux villes importantes sont désormais reliées par un ah. express. Bon, c'est un peu aléatoire. Si je leur, ai, je leur ai mis le nouveau train qui dessus ou pas Non. 66 km heure. J'ai pas encore acheté le 75. J'ai 1 million. Waouh Faut vraiment que je gonfle mon réseau. Avec tous ces sous. On va rembourser notre dernier emprunt et ensuite ensuite ensuite San Diego il est pas très bien desservi alors j'irais bien connecter Body à d'autres gens Je connecterai bien Kingman à Body. Je suis pas sûr que ce soit un bon choix. On peut amener du sucre à Sacha. Ça déjà. C'est.. Et peut-être même des légumes en fait. Ah bah oui c'est pas l'autre sans passer toc toc hop euh, on va faire gonfler la gare on va changer ces deux lignes Je fais des zigzags comme ça, toi. Hop. Reviens droit. Yes. 8, 8. 6. Ok. C'est 6. C'est 6, 6, 6. Hop. Bâti. Ensuite, signe. Enfin, ça, ne les que du sucre. Ça sera pour plus tard, les légumes, apparemment. Euh... Ok, ça, ça va rapporter un peu. Carlson City, on pourrait faire des planches, tout simplement. Hop, oh, pardon. Construction d'industrie. Comme ça, j'amènerai des planches jusqu'à San Francisco. Est-ce qu'ils ont besoin de planches Je pense pas. 60 000. M'arrange pas. Alors. Toi, t'es bien sympa de m'offrir une prime. Je compte pas vraiment profiter de ton bonus. Los Angeles. Est-ce qu'ils ont. Ils ont pas mal de monde. On va mettre une petite carte. Ou oh, est-ce qu'on tire aussi les fruits Pas tout de suite, pas tout de suite Alors Comment je vais me dépatouiller Comme ça par exemple 19 ça pique hein, mais Sachant que pour l'instant Il n'y a pas assez de monde pour demander du sucre mais ça va arriver d'ici peu. Body Los Angeles. Euh, 21 gare Très bien. J'ai envie de refaire la connexion Body Los Angeles pour que ce soit un truc à double voie. Autant que possible. Et ces deux lignes là elles finissent par fusionner ok donc signe ici on, on circule que dans ce sens là ici dans l'autre et on a une belle section en commun qui débouche Alors, tout est utile. Euh, en mode interdit, hop, voilà. Du coup, maintenant, sur cette section en commun, je peux venir greffer euh, d'autres temps ou dupliquer certains. Euh, ah, ah, ah. Est-ce que Bodhi Elle a besoin de plus de viande Oh là ça m'a fait peur hein. Je pense que c'était le bruit de la panne euh, Ok ok ok En fait j'aimerais relier Kingman à, à Bodhi Ou alors San Diego Quitte à avoir fait tout le trajet Autant aller jusqu'à San Diego Moi je dis on va faire grossir la gare. Ah, faut que j'esquise qu ce, cet obstacle là. Comment je vais faire ça moi première possibilité serait comme ça. Je pense que c'est l'idée qu'on va garder, moins les tunnels. Est-ce que je peux pas passer là Non, c'est trop fin. cet endroit-là, comment ça... ça monte encore plus On va passer aussi près que possible. Hop quand on revient se joindre demande d'arriver là on va doubler cette partie là également alors euh, tour d'ascend je vais refaire ce bout là Oups. tant pis hop donc, je veux une connexion ici, ça c'est pas discutable. Là, comme ceci par exemple. Et ensuite, là, je ferais bien un truc du genre, ça se branche à la fin. Ah, j'ai encore fait une bêtise. Ce que j'aurais voulu faire c'est d'abord... On se connecte jusqu'ici. On souhaite... On fait la petite section solo. Oh, ça fait peur. Du coup, sur le sens de circulation. J'ai tout cassé. Ok. Donc, de ce côté-là. Avant de sortir, on attend la permission. Avant de rentrer... Ah, il squatte la même... Pas bien, ça. Chuck. On va les mettre sur deux différentes. Avant de sortir, on demande la permission. Ensuite, il faut qu'on puisse aller dans les deux côtés. Donc, on roule droite de ce côté là c'est pareil ici on arrive de la gauche de la droite et cette longue ligne Elle est à unique jusqu'ici, où ici il y a un court passage qui n'est pas à unique pour que eux puissent aller dans les deux directions. Tandis que là, on est à sens unique. Hop. Je pense que c'est bon. Toujours Body Los Angeles et Campbell Ferme Los Angeles. Il part bien par ce petit morceau-là. Donc du coup, Body Los Angeles, il circule vide C'est une blague attends. Body Los Angeles, s'il circule vide on va pas lui mettre grand chose, ah, finalement il circule plein. Et on va faire Los Angeles Body. Juste pour pas qu'ils partent en même temps. Hop. Nickel. On est pas mal. Et du coup, ma voix de San Diego. Ici, on est d'accord qu'on ne quitte Scott Manoir. Non, pas d'accord. Hop. On ne quitte Scott Manoir, que quand c'est utile. on se penche comme ça par exemple là avec un signal de pause là un signal de pause là du coup cette section là je peux la faire longer de ce côté là juste va venir me brancher au bon moment ce qui va demander un moment comme ça et ensuite Alors, avec obligation de s'arrêter avant, euh, c'est dans l'autre sens, du coup on va le mettre le plus près possible, Hop. Euh, cette section là c'est normal, ici du coup il y a un petit bout où il n'y a pas sens obligatoire je peux pas placer de panneau bon c'est pas très grave il manque un signal à ce niveau là san Diego audifer s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt dans le suivant pour dépenser mon million et demi. <rire>